Marie Scondé à livre ouvert dans page 19. J'étais la première de ma classe en composition française et en récitation. Bonjour Marie Scondé. Bonjour. Alors je viens de lire un, un extrait de la page 19 de votre dernier ouvrage. Marie, c'est vraiment une dame qui manie aussi bien la plume que la plume culinaire. Daniel Picouli reçoit Marie Scondé dans page 19, dimanche à 11h45 sur France O.